Les cyclistes ont été au rendez-vous. Cela veut dire que nous avons de très bons cyclistes en Guadeloupe, mais c'est une question d'entraînement. Aujourd'hui, nous avons une étape un peu plus claire qu que hier. Ce tour euh, de la Guadeloupe, pour, pour moi, est un tour euh, euh, exceptionnel après deux années de pandémie. Euh, ça se croit sous la route, que les Guadeloupéens avaient besoin de ça. L'association anti Défi emmène des personnes. Euh, en situation de handicap, partager la plus grande manifestation sportive de la Guadeloupe. Nous ne laissons personne sur le bord de la route. Nous avons trois bus, avec dans chaque bus euh, plus de six personnes avec un encadrement qui sont euh, sur les étapes du Tour cycliste de la Guadeloupe. Et nous avons, euh, grâce à la région, un stand qui nous permet de recevoir les gens et de leur donner des conseils. Nous sommes partenaires du malheur partenaire partenaires du comité euh, régional de sécurité que nous avons depuis tantôt. Nous continuerons encore pendant notre longtemps.